La formule de Heron qui nous parle de l'air d'un triangle, dont les côtés mesurent A, B et C, c'est racine de P, facteur de P moins A, facteur de P moins B, facteur de P moins C, avec P le semi-périmètre, A plus B plus C divisé par 2. Voilà, ça fait 2000 ans que cette formule existe, et peut-être plus parce qu'il parlait qu'Archimède l'aurait démontré. On va vous donner une démonstration, pas celle de Heron, bien sûr. Comment faire pour prouver cela Alors, on va voir d'abord, si on remplace P par ça, à quoi cette formule est équivalente. A égale racine de P, c'est A plus B plus C sur 2, fois P moins A, c'est B plus C moins A sur 2, Vérifier. P moins B, c'est A moins B plus C sur 2. Et P moins C, c'est A plus B moins C sur 2. Voilà. Je répète, vous pouvez vérifier que P moins A, c'est exactement ça. En soustrayant de A plus B sur C, plus C sur 2, moins A. Bien. Après ce petit tour de force que je vous laisse exercer, on va grouper ici divers numérateurs, bien sûr en bas, racine de 2 fois 2 fois 2 fois 2, on va dire 1 sur 4. D'accord Parce que 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 16, racine de 16, ça fait 4. Il reste la racine de tout ce qui est un numérateur. Comment les grouper A plus B plus C, ça irait très bien avec A plus B moins C. Vous voyez pourquoi A plus B plus C fois A plus B moins C. D'accord Et puis, les deux autres, même astuce. La B moins B. Là, il y a A moins A. C, c'est le même signe positif. Je vais dire C plus B moins A. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c moins B moins A. Ça, c'est le deuxième. C moins B moins, moins A. Ça fait plus A. Vérifiez que ces facteurs sont ceux-ci et qui, de cette façon, mais pourquoi Pourquoi je vous l'écule comme ça Est-ce que vous sentez quelque chose A plus B plus C, A plus B moins C. Et bien sûr, c'est le produit de la somme par la différence. Ce qui nous donne <coughs> A plus B au carré moins C carré ça, c'est pour le premier produit. Et pour le deuxième, c plus ça, c'est moins ça. Ce qui fait c au carré moins b moins a au carré. Bien, qui est égal On y va. Un quart, racine de. Ça fait a carré plus b carré plus 2ab moins c carré, et puis l'autre, C carré moins B carré moins A carré plus 2AB. Voilà. Et bien sûr, et bien sûr, ce qui est très important, c'est d'utiliser la loi du cosinus. Quelle est la loi du cosinus La loi du cosinus dit par exemple que C carré égale A carré plus B carré moins 2AB cosinus de l'angle C. Ça si pour utiliser ici l'appel là de cosinus, ou le terrain de Pythagore généralisé, ou le terrain d'Alcachie. Et ici, bien sûr, qu'on va utiliser la même chose, c carré égale a carré plus b carré moins 2ab cosinus de c. On y va Et on va remplacer partout c carré par cela. Qu'est-ce que ça donne Déjà ici, ce qui nous fait 1 quart, racine 2, a plus a carré plus b carré moins c carré, a carré plus b carré moins c carré, c'est égal, bien sûr, à 2ab cos c. Donc a carré plus b carré moins c carré égale 2ab cos c. Et je n'oublie pas d'additionner 2ab. Et l'autre, c carré moins b carré moins a carré, ça fait moins 2ab. Cos C, et n'oublie pas 2AB. Bien, égale 1K, ici il n'y a, a pas de moins, c'est 1K, racine 2, revelote A plus B, fois A moins B. De nouveau le produit de la somme par la différence. Ça fait 4A carré bas carré, moins 4A carré B carré cos carré de C bien qui est égal qu'est-ce qu'on peut mettre en facteur 4a carré b carré racine de 4a carré b carré ça fait 2ab 2ab sur 4 racine de qu'est-ce qui reste ici en mettant en facteur 4a carré b carré il reste 1 moins cosinus carré de c qui est égal ici ça simplifie ça fait ab sur 2 et bien sûr que tout le monde connaît que Sinus carré de x plus cosinus carré de x égale 1. Du coup, cos carré de x, c'est 1 moins cos carré de x, c'est que sinus carré de x. Donc, ça, ça, ça donne sinus de c. Évidemment, c'est des angles positifs. Sinus de c donne un nombre positif ici. Aucun problème. Mais est-ce qu'on connaît l'air d'un triangle qui est égal à B sinus C sur 2, bien sûr, c'est une autre formule qu'on peut démontrer dans une autre vidéo. Du coup, si on connaît que l'air d'un triangle est égal, produit de deux côtés, fois enfin le 6 sinus de l'angle posé divisé par 2, alors la formule de Héron vient d'être démontrée. La formule de Héron qui est égale ici et qu'on a démontré par des équivalences successives.